La démocratie, conçue par les Grecs, répandue par l'indépendance américaine et la Révolution française et développée par les constitutions libérales du 19e siècle, représente aujourd'hui la voie empruntée par la majeure partie des gouvernements du monde. Concrètement, il s'agit de démocratie représentative où des représentants élus par les citoyens prennent les décisions qui incarnent la volonté générale. La participation citoyenne repose sur les mécanismes indirects d'une chaîne créée par les partis, les représentants politiques et finalement, les postes d'élus qui exercent l'action gouvernementale ultime. À la fin de la chaîne, on trouve l'administration publique, chargée de la gestion, l'organisation et le contrôle des ressources communes au bénéfice de la collectivité. Pendant le XXe siècle, la majorité des États occidentaux reposaient sur la démocratie représentative. Toutefois, au XXIe siècle, le système connaît des faiblesses, dues à des cas de gaspillage des fonds publics, à la corruption et également à d'importantes crises économiques naissantes. Des mouvements tels que Indignados Bosch ou Occupy Wall Street, le Printemps arabe ainsi que d'autres mouvements de participation citoyenne Démontre le besoin de changer le type de gouvernement actuel et le mode de gestion de l'administration publique. Parallèlement, les technologies de l'information et de la communication évoluent vers des environnements plus collaboratifs, principalement issus de l'évolution et la popularité des réseaux sociaux. D'un côté, nous avons accès, facilement, partout et en tout temps, à une quantité importante d'informations. D'un autre côté, nous avons à notre disposition des plateformes qui permettent une participation citoyenne et par conséquent, une interaction conviviale et directe entre la communauté et ses représentants. Ainsi, nous entrons dans un nouveau paradigme social où les citoyens, les organisations, les partis politiques, les fonctionnaires et les élus peuvent participer et interagir directement pour débattre, définir, créer et évaluer les politiques publiques, ce nouveau modèle de gestion de l'État, également connu sous le nom de Gouvernement ouvert, est associé au principe de participation, de collaboration et de transparence. La participation des citoyens, des entreprises, des organisations et des professionnels qui définissent ces crédits politiques et des services qui les concernent est l'élément central d'un gouvernement ouvert. Pour que cette participation soit possible, tous les acteurs concernés, doivent avoir accès à la technologie, à l'information et à la connaissance. Une administration ouverte écoute activement les acteurs sociaux, les implique, collige leurs idées et encourage le débat. L'administration publique concrétise et transforme en politiques et en services nouveaux ou améliorés, le résultat de ce dialogue constant entre les différents acteurs. La participation des différents acteurs ne doit pas se limiter à la conception de politiques gouvernementales. L'administration publique doit être l'acteur moteur de la collaboration pour développer des processus conçus lors de la phase de participation et pour les intégrer à ce qui existe déjà. L'innovation doit s'étendre aux tâches de coprestation de services, soit pour chercher des partenariats financiers publics-privés ou pour les implanter de la meilleure façon. Le processus ne se termine pas par l'implantation du service. Il est essentiel d'évaluer son efficacité, sa performance et sa pertinence. Et une fois encore, la participation de tous les acteurs est nécessaire pour répondre à la question suivante, comment s'améliorer Il s'agit d'un processus d'amélioration continue qui facilite la création permanente de richesses sociales et, en bout de ligne, l'innovation et la création d'emplois. Le troisième concept clé dans un gouvernement ouvert est la transparence. La participation et la collaboration des citoyens ne signifient rien si l'information que le gouvernement et l'administration possèdent n'est pas accessible pour tous les acteurs impliqués. Le gouvernement ouvert doit faire connaître, en premier lieu, ses plans d'action et ses décisions. Répondre rapidement et efficacement aux questions des citoyens et aux autres acteurs est un moyen pour un gouvernement de faire preuve de transparence, surtout pour un gouvernement qui perçoit le contrôle social comme une pièce maîtresse de son fonctionnement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement se soumet, volontairement et systématiquement, à des contrôles de la qualité de ses services et expose clairement ses actions et ses dépenses. Les lois qui encadrent la transparence doivent inclure la diffusion de toute l'information du gouvernement, les contrôles, les comptes rendus périodiques et, au besoin, identifier les responsables. L'accès aux données ouvertes est essentiel à l'exercice de transparence. Cet accès est lié à une stratégie d'ouverture des connaissances. Les gouvernements et les entreprises qui travaillent et agissent au nom de cet accès doivent ouvrir à tous les données résultant de leurs activités. Ces données doivent être offertes sous forme d'archives en format ouvert. Elles permettent l'interopérabilité et sont dotées de licences qui autorisent leur réutilisation. L'administration publique ouvre ces données pour les entreprises, les organisations et les citoyens qui les utilise et crée de nouveaux produits et services qui ajoutent valeur et richesse à la société. Un gouvernement ouvert reconnaît les compétences et les connaissances des citoyens. Ainsi, il les écoute, leur parle et recherche leurs contributions pour définir et produire des services développés par l'administration publique. Le gouvernement ouvert offre ses connaissances et les partage parce qu'il est conscient que cette façon de faire apporte plus de valeur et de richesse sociale. Le gouvernement ouvert est un gouvernement basé sur la collaboration de tous.